sur l'IA. On est en plein dedans, nous, évidemment, et en plein dans le speech-to-text. Je ne sais pas si vous avez retenu les taux d'erreur mots, 43 et 26% de nuance et Google. Nous, sur du téléphone, on est à 6,5. Donc, c'est une techno 100% française et le téléphone étant largement plus compliqué que du voice computing. Puisque le voice computing, c'est une voix vers une machine en son haute définition. Le téléphone, c'est deux voix un langage complètement déstructuré, on se coupe la parole, on se superpose et en plus euh, c'est du son de basse qualité. D'où les difficultés depuis 20 ans. Alors, j'essaie je de faire avancer les slides, non Je vais me connecter directement. Alors, hop. OK. Non, I don't need. Alors, je vais vous faire faire une expérience qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a que 10 minutes. Euh, je vais vous faire faire une expérience. Donc, je vais avoir besoin d'un volontaire dans la salle ou d'une volontaire. Attention, angoisse. Euh, <rire> voilà, parfait. Alors, il faut juste qu'on arrive à projeter. Je pense qu'ils vont passer. Alors, le titre de, le titre de ma présentation, c'était ça parlait trou noir alors je faisais pas référence à la soirée d'hier. Euh, je pensais à autre chose. Euh, on est tous des clients. On appelle des services clients au téléphone parce que le téléphone, quand on n'a pas l'angoisse de se dire je vais rester pendant trois minutes sur un serveur vocal et qu'on a la chance d'avoir quelqu'un. C'est le langage le plus naturel, la manière la plus simple de s'exprimer. En une minute, on va dire à peu près 200 mots. On va n'en écrire que 70. Et en plus, on va pouvoir créer une relation avec la marque. Donc, quand vous appelez un service client, vous avez la chance d'en avoir un bon. Mettons la marque à la pomme, par exemple, il y en a un qui est pas mal. Vous allez raconter votre vie à la marque parce que vous avez créé, besoin de créer une relation, une empathie, pour qu'on résolve votre problème ou qu'on vous donne un bon prix sur un produit. Donc, vous expliquez que vous êtes fan de la marque, que vous avez déjà acheté plein de produits, que vous allez en acheter un autre. Tout ça, tout ça, eh ben, la marque l'entend pas. Désolé d'être un peu casse à cette heure matinale. La marque vous entend jamais. Et on dit même que le marketing est sourd. C'est un conseiller du service client qui va traiter votre appel. Et Cette personne là, il est super formé. Il doit naviguer dans tout un tas d'applications pour vous répondre. Mais il n'a pas depuis 20 ans, il n'a pas les outils pour capter l'intégralité de ce que vous racontez il a quelques éléments, il a des motifs d'appel, il doit en choisir un, en général en plus générique, mais dans la conversation il n'y a pas qu'un sujet, il y en a plein et en plus il y a un biais humain parce que c'est lui qui choisit le motif je suis un client d'Orange j'appelle le service client d'Orange euh, je dis, euh, bah écoutez voilà euh, je suis très mécontent, j'ai voulu acheter un iPhone, il n'y en a plus en boutique et le conseiller me dit, bah, je peux vous en vendre un euh, pas cher, recyclé, génial ah je vois que vous avez également euh, une consommation à l'international, je peux vous faire une proposition là dessus, ah super, et puis de toute façon je vous je vous rappellerai dans trois mois parce que j'ai ma fille à qui je vais offrir un iPhone. Comment le conseiller choisit le motif de l'appel? No way. Et donc, depuis 20 ans, en fait, on considère que tout ce qui sort du centre d'appel, n'est pas fiable et on n'a pas les données précises. Alors que paradoxalement, c'est une mine d'or pour tous les services de l'entreprise. Pour le marketing, on va, les clients parlent du produit, de son expérience sur le site internet, euh, de ce qu'il a envie d'acheter, de ce qu'il ne trouve pas. Il va parler de sa satisfaction, de son insatisfaction. Donc, on va pouvoir travailler sur le churn, sur la fidélité, sur tout ça. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous montrer plutôt que vous faire de longs slides sur notre techno. Alors, on a nous développé une techno avec des chercheurs français depuis à peu près deux ans et demi. On a fait vraiment beaucoup de choses sur le marché français. On a signé avec une trentaine de grands groupes et on a aujourd'hui la meilleure techno de speech to texte. Et on fait également du speech analytics, tout ça à base d'IA. Donc je vais vous faire une petite démo. On va prendre quelqu'un, euh, donc un volontaire bienveillant dans la salle euh, qui va partir en voyage. Il, a, il bosse beaucoup, tu me confirmes, et, et il a besoin de vacances. Et on va aller sur quelque chose que vous allez tous comprendre, qui est un site de voyage. Et sur ce site de voyage, on va en plus faire une expérience au téléphone, capter l'information au téléphone, mais on va la relier aussi au parcours digital. Alors, est-ce que vous pouvez envoyer mon écran s'il est connecté en régie? Ça ne marche pas? Oui, ouais, ouais, il y a affiché, c'est juste dans les... Ouais, ok. Alors, je vais juste dans les paramètres d'affichage. Voilà. Et on vidéo. Voilà. Donc, on est sur notre... On est sur notre magnifique site de voyage. Allo voyage, comme c'est original. Donc là, on imagine que tu veux partir en vacances. D'accord donc on navigue un petit peu sur le site, bon il y a quelques des types de séjours, il y a six destinations, on peut cliquer sur rien, c'est pas cliquable, c'est pas terrible comme site. Hein. Euh, on va aller un peu, tu veux, tu veux aller sur des, sur des menus du site Ouais on va aller sur Weekend par exemple. Sur Weekend, ok, alors on va sur Weekend, voilà, bon c'est pas très user friendly, hein. donc on préfère appeler, on va appeler le service client. Alors je te laisse appeler, surtout tu écartes un petit peu le micro tu mets bien ton téléphone sur ton oreille quand tu appelles le numéro là, qui s'affiche. Et si tout va bien, vous allez avoir une animation à l'écran pendant qu'on va se parler tous les deux au sujet de son voyage. Il va me dire où il veut aller, avec combien de personnes. Vous devriez avoir une transcription intégrale en temps réel de la conversation. C'est un modèle de démo, donc il n'est pas aussi performant que ce qu'on met chez nos clients. Il peut y avoir des petites fautes dans les mots, mais vous allez voir que la rapidité... Et la précision sont assez bluffantes quand vous aurez en tête les chiffres dont vous a parlé tout à l'heure Cyril avec des taux d'erreur à 40% des choses comme ça. On n'est pas là du tout. Alors on y va. Si tout va bien, normalement, je reçois l'appel sur mon téléphone. C'est toujours du live. Hein, donc il y a une petite prise de risque, mais c'est ça qui fait un peu l'animation du matin. Puis quand on a tous besoin de se réveiller, c'est pas plus mal. Alors ça a l'air de marcher. Allo Voyage, bonjour. Ah, effectivement, euh, un, un voyage au Portugal, on peut vous proposer ça. Euh, vous aimeriez donc partir avec votre famille, vous seriez combien de personnes Trois personnes, ok. Et c'est un voyage au Portugal, vous aimeriez aller où au Portugal Porto et peut-être, Porto-Lisbonne, on peut faire les deux peut-être Ok, super. Bon, bah, très bien. Euh, vous voudriez partir combien de jours, vous m'avez dit Je me souviens plus ce que vous m'avez dit un week-end, ok, très bien. Voilà, ouais, un long week-end, d'accord. Ok, vous voudriez partir à quelle période, vous savez <rire> C'est urgent. <rire> okay. ok, très bien. Il y a des activités en particulier que vous voudriez faire au Portugal D'accord. Donc plutôt sportif Sport détente. Ok, super. Bon, écoutez, je vais vous envoyer un prix. Euh, Est-ce que vous pourriez, euh, je vais vous faire une proposition, hein, j'espère que, que, que ça sera intéressant pour vous. Vous pourriez me donner votre numéro de téléphone portable pour que je puisse vous rappeler, me confirmer D'accord. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur. Et je vous rappelle, j'espère que grâce à nous, vous ferez un très beau voyage au Portugal. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Voilà, donc euh, vous avez vu, on a capté l'intégralité. Merci, euh, merci au cobaye. Donc ça, en général, vous ne l'avez jamais. Quand vous avez des technos de speech analytics et de speech to text, on ne vous donne pas la transcription intégrale, parce qu'en général, c'est du charabia. Là, vous voyez, euh, c'est un langage parlé, il y a également les disfluences, les hésitations, les e, ben, je, oui, des choses comme ça. Et on va, on va vraiment capter l'intégralité et... Non seulement vous avez le speech to text, mais vous avez aussi, vous voyez, l'analyse sémantique. On a compris que ce monsieur, donc là on est dans un cas d'usage d'acquisition, on a compris que c'est un lead show qui veut partir au Portugal. Okay donc ça, évidemment, pour des équipes marketing, bah c'est une mine d'or. Et non seulement on a compris qu'il voulait aller au Portugal, mais en plus, on a capté son parcours de navigation digitale. Alors là... <rire> Comment on fait ça Rien ne reliait son téléphone physiquement à mon ordinateur. Rien du tout. Et c'est un des grands problèmes du marketing digital, c'est vous faites une campagne avec des, de, de, une campagne de ads, vous mettez des enchères sur des mots-clés, vous savez dire ce qui va se passer online, mais si le client trouve un numéro de téléphone et qu'il décide d'appeler, il y a une rupture de canal et vous ne savez plus du tout ce qu'il veut faire. Et du coup, pour vos stratégies d'enchères, d'attribution, d'acquisition sur des mots-clés, vous ne savez pas dire, finalement, quelle est la vraie performance de ces mots-clés, parce que vous ne savez pas combien vous avez fait de ventes au téléphone, ou combien vous avez eu de leads chauds. Là, on le sait. On a connecté les deux. D'accord Et donc, grâce à ça, grâce à à la fois notre techno de speech-to-text et de speech-analytics, d'analyse complète de la conversation, on va pouvoir faire plein de choses. Ah, évidemment, l'analyse de qualité de l'appel, mais ça, ce n'est pas le plus drôle. On va être capable de pouvoir utiliser le contenu de l'appel, les données digitales du client et pouvoir aller au bout euh, du besoin du marketing, de retargeting. J'essaye de me connecter. On imagine que tu es parti sur un autre site qui n'a rien à voir de l'assurance. Et là, boum, on prend une pub pour un week-end au Portugal. Ah, Vous allez me dire, ouais, mais ça on connaît, c'est du Criteo, c'est facile. Non, ça, ça n'existe pas parce qu'en fait, le contenu de la pub, il n'est pas lié au clic ou au parcours de navigation parce qu'on a cliqué nulle part sur le site où on parlait de Portugal. On l'a juste dit au téléphone. Donc là, on est capable, juste un exemple, hein, de refaire une pub en retargeting avec le contenu qui provient de la conversation téléphonique. Donc, ça n'est qu'un cas d'usage. Euh, ça peut être utilisé aussi pour du service client, pour de la fidélisation. C'est à manier évidemment avec précaution parce qu'il ne faut pas que votre client ou votre prospect ait l'impression qu'il se passe des trucs incroyables dès qu'il vous appelle. Et surtout, on va être capable de ne pas le retargeter s'il a déjà acheté au téléphone. Et il ne va pas prendre de la pub pendant une semaine alors qu'il a déjà converti en ligne. Voilà. C'est ça qu'on appelle le cookie vocal. C'est une des applications de notre techno. Le cœur de la techno, c'est vraiment le speech-to-text. Euh, et elle est tellement puissante aujourd'hui. On a des benchmarks. Je ne peux pas trop en parler parce que euh, c'est n'est pas assez officiel. Mais il y a une grande marque de téléphonie mobile en France dont le Lab nous a benchmarké avec toutes les technos que vous avez eu derrière. Et on est de loin la meilleure. Mais ça s'explique parce que nous, on a une approche vraiment customisée pour chacune euh, des entreprises avec lesquelles on travaille. Euh, et donc grâce à cette techno-là, en fait, on est aujourd'hui capable d'ouvrir notre techno à une forme de plateforme avec des partenaires B2B. Donc si vous avez déjà des gens qui font de l'analyse sémantique, si vous avez des textes minors, si vous avez des gens qui analysent déjà l'écrit, on peut très bien travailler en collaboration avec eux, ouvrir notre plateforme et fournir une donnée que jamais personne n'a touchée, qui est la donnée conversationnelle des conversations téléphoniques. Et imaginez tout ce que vous pouvez faire si vous arrivez à transformer vos millions d'appels, en source massive de données clients et d'informations clients. Et je finis en vous disant que tout ça, évidemment, se fait dans un cadre où on les données personnelles de vos clients. On définit ensemble à l'avance ce qu'on va détruire et on fait de la destruction en temps réel de données personnelles sensibles. Ça fait partie d'une de nos fonctionnalités GDPR. Et, et euh, on a même eu le plaisir d'avoir une visite de la CNIL il y a un mois dans nos locaux euh, et on est toujours là. Donc Tout va bien. On a le Stample GDPR sur notre techno. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je serai ravi de répondre à vos questions. Et on a un petit stand en bas.